Adrien, il a suivi notre programme le plus élevé. Il a suivi le programme Platinium, Platine, en tout cas l'un des programmes d'accompagnement le plus élevé. Il va vous dire ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. Est-ce que tu peux juste en quelques secondes te présenter et dire ce que tu as pu aller chercher Yes, yes, yes. Salut, salut tout le monde. Euh, moi je m'appelle Adrien, comme poyant l'a dit, ça fait plusieurs années que je le suis. Puis euh, à un moment donné, je procrastinais beaucoup pour pouvoir travailler avec lui. Puis euh, je voulais beaucoup de changements dans ma vie. Fait que moi, à un moment donné, je me suis dit, go, tu sautes, puis après tu réfléchis comment est-ce que tu vas euh, payer ou quoi que ce soit. Ou quoi que ce soit. Parce qu'en soi, déjà, vous faites l'investissement en vous à travers Florian. OK? Si vous payez une formation, c'est pas vous ne payez pas Florian, vous investissez en vous pour pouvoir gagner des informations qui vont vous permettre de gagner plusieurs années. Pendant six mois, j'ai réussi à pouvoir me, me, me construire un certain parc immobilier. J'ai réussi à débloquer des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Je ne sais pas combien de temps ça me prendrait pour pouvoir... Euh, euh, tu as combien aujourd'hui du financement créatif Puis, Tu as combien <rire> Juste cette semaine, il n'y a même pas deux jours, j'étais avec une conseillère euh, pour, pour débloquer une nouvelle marge de crédit. Puis elle m'a demandé combien que je voulais. Je lui dit « Madame, donnez-moi ce que vous voulez. Donnez-moi le montant que vous pensez qui peut être nécessaire pour moi. » Elle est revenu, je pense 5 heures de temps après, elle m'a appelé me dit « Je peux te donner 25 000 dollars. » Il a du non encore sur le dossier. <rire> je l'ai renvoyé travailler sur mon dossier et puis elle est revenue à m'a dit ok tu es admissible pour 50 dollars c'est le maximum que je peux faire pour toi. Waouh. Wow. En moins de deux jours. Deux et jours. Et wow. Ça fait plusieurs mois que je travaille avec Florian. En fait en l'espace de deux jours j'ai réussi à débloquer 50 000 dollars. Je vous laisse pas imaginer ce que j'ai réussi à débloquer il y a plusieurs mois. Vous ne pouvez pas frustrer mais c'est plusieurs milliers de dollars. Excellent excellent. Alors, on va continuer là. Ah oui, Agrave, bien non pas plus, Non, je vais, vous, je vais vous laisser continuer, mais toute ça là, je ne sais pas si vous voyez, mais toute ça là, c'est du financement créatif.